Les mots mais impossible d'exprimer ce que je ressens Je donnerai mon âme pour que les choses redeviennent comme avant Pendant un instant, une seconde, j'ai vu mon monde s'écrouler Je pensais connaître la douleur que j'ai compris que j'avais tort J'ai perdu plus qu'un ami pour des salopes qui parlent sur le dos J'ai perdu mon repère, la réputation, un débit, certaines personnes n'est pas la légende On dit que la mort est un pont suspendu entre la vie et la mort et l'éternité Ce qui est sûr c'est que dans mon cœur, tu resteras jamais gravé On a fait les 400 coups, on prenait souvent des coups On se prenait pour des génies du crime mais en réalité on était des clowns Conquérir le monde, sortir les nôtres de la pénombre Tu te rappelles quand on râpait souvent les sourires des personnes. Tu m'as donné du cœur, tant de richesse, tant de culture que je transcris dans mon écriture. On était toujours. Parfois qui venaient nous faire chier On les recalait mais on restait fiers Même si la vie nous avait trahi Tu me disais tant qu'un grain d'amitié restera dans la balance Les souvenirs souffrant, ils s'attacheront à l'espérance Une étoile a disparu du monde Mais pour certaines personnes ne cessera de briller Je ne suis plus un ado donc t'inquiète Ce n'est pas une crise, j'essaie juste de m'évader Une histoire de perner ce vide Ce vide dans mon cœur, responsable de mes malheurs Ce vide qui me fait si peur, qui me tient debout jusque 6 heures. Je pense avoir appris toutes les leçons à ma façon Mais le seul aigle, partageant ma vision dans ce monde à la con La légende du monde à un moment, au bout du rouleau L'instant d'après, j'ai plein de rêves et un tas de projets La vie est très difficile, on y s'y prépare pas assez Je donnerai tout pour retrouver les joies, les rires, les boîtes de nuit Je fais tellement d'erreurs, blesser des gens que j'aime Parfois par manque de sincérité, parfois pour cacher ma peine J'ai déçu mon daron, mais je ne demanderai jamais le pardon Je me suis ces paroles qui me disaient quand j'étais gosse Un homme pleure pour des raisons Alors j'ai pleuré, je pensais avoir vidé toutes les larmes de mon corps Prisonné de ma vie avec une caution à 7 chiffres J'ai recherché un signe, quelque chose auquel je peux m'accrocher C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré Que j'ai pu garder en fond de moi les sentiments Parfois ouvrir ton cœur ne te fait que mourir lentement Vu qu'il n'y en a pas beaucoup de place dans ce monde pour les sentiments Plus je parlais d'amour, plus je savais que c'était aimé Les chansons ne savent pas mentir Mais les menteuses savent très bien mentir elles étaient si pures si sincères, on voyait des choses en moi que personne ne soupçonnait J'ai obtenu à la fois en l'homme et à l'humanité Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne puisse autant te faire changer On ferme les yeux, on rêve, on imagine, car la plus belle des choses dans ce monde est invisible Avec j'ai pu vivre, reprendre goût à la vie Je pensais tout était possible, je croyais être invincible Mais aussi à cause de ce vide j'ai tant mal à combler Pourquoi la vie elle nous a réunis et pour ensuite nous séparer Je pars à la quête de réponse de chaque jour